Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. tuto pour experts. Il va y avoir 6 euh, tutos entre 10 et 18 minutes. Il n'y aura pas de montage, ce qui fait que vous allez pouvoir euh, voir un petit peu la façon dont je travaille, le temps que je mets, les erreurs que je fais. Et puis ça permettra au bout des 6 euh, tutos de voir le temps que je mets. Ça aussi c'est assez intéressant. Et puis j'ai construit l'illustration de façon à ce que celle-ci soit facilement modifiable, tant au niveau des dégradés. Vous voyez là si je sélectionne ici les de dégradés et que je souhaite les modifier. voilà Je mets une couleur jaune ici et puis là je vais mettre une couleur orange et je déplace mon dégradé, ben, on voit que l'illustration reste cohérente. Donc ça c'est... Ça paraît pas grand-chose mais ça permet de, de gagner du temps si on doit modifier le design. Et notamment si je souhaite voilà supprimer... Euh... Vous voyez l'illustration le... qui est là Donc je me rends dans la fenêtre calque objet. Ici, j'ai créé un groupe qui s'appelle Intégrer ici les éléments du design. Et en fait, tous les éléments qui sont ici, je vais pouvoir euh, éventuellement les, les masquer. Les masquer, les supprimer. Et venir mettre, par exemple, des étoiles. Voilà, si je veux mettre des étoiles à cet endroit-là. Hop, je glisse l'élément au bon endroit. Et à ce moment-là, hop, voilà, j'ai un casque avec, euh, avec des étoiles un peu partout. Donc ça, c'est assez pratique. Et je vais vous montrer également le casque que, que l'on obtiendra à la fin du tuto. Alors la seule chose qui manque, c'est cet élément-là. Mais je pense qu'au bout du tuto, euh, vous devriez savoir euh, le faire. Pour ceux qui iront jusqu'au bout du tuto. Voilà, donc on va tout de suite dans Fichier, Nouveau. On va dans Affichage, on choisit Plein écran, Fichier, Importer. Donc on va importer l'image qui sera téléchargée en bas de la vidéo je clique sur ouvrir on sélectionne lier on clique sur ok donc là l'image est importée puis on voit tout de suite le problème c'est qu'elle est beaucoup trop, trop sombre donc pour cela on va se rendre dans GIMP et on va faire fichier ouvrir on choisit l'image on l'ouvre et on va tout simplement aller dans couleur courbe on va cliquer au milieu de la courbe et on va cliquer et glisser de façon à éclaircir un petit peu tout ça comme ceci, voilà c'est pas trop mal, je valide, fichier, écraser, exporter, et étant donné que bah, l'image a été liée et qu'elle a été écrasée, automatiquement elle se met à jour, on va réduire un petit peu la taille de l'image, alors pour réduire la taille de l'image on va cliquer ici, en appuyant sur CTRL SHIFT, et on va positionner l'image comme ceci, alors dans Inkscape, pour zoomer c'est plus, pour dézoomer c'est moins, pour zoomer on peut également cliquer sur la molette, et « Shift molette » pour dézoomer. Et pour se déplacer, je clique sur la molette de ma souris et je peux comme ça me déplacer. Petit rappel. Euh, je double-clique ici et je renomme le calque en modèle. J'appuie sur « Entrée » pour valider. Je verrouille. Je clique sur le petit « Plus » pour créer un nouveau calque que j'appelle « Illus ». Je vais cliquer encore pour ajouter un calque que je vais appeler « Outils ». Et on va se mettre sur le calque outil pour créer la petite grille. Alors pour créer la petite grille, il va falloir bien suivre. Euh, je vais faire d'abord apparaître ici la grille. Je vais sélectionner l'outil rectangle. Voilà, j'active le magnétisme en cliquant là-dessus. Je vais faire donc un rectangle comme ceci. Alors je vais compter le nombre, là je vais en mettre 2, 1, 1, 2, 3, 4, 1, deux. Voilà. Donc, combien de carrés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 carrés. Donc, là, dans Outils, j'ai un rectangle qui a été créé. Je vais, la, je vais appeler ça Gris Base. J'appuie sur Entrée pour valider. Je groupe cet objet en cliquant là-dessus. Voilà, automatiquement Inkscape m'a créé un groupe qui s'appelle G1. Je clique sur la petite flèche. Je vais mettre le même nom, donc pour cela je double-clique, CTRL-C, je double-clique, CTRL-V, j'appuie sur Entrée pour valider. Donc cet objet je le mets sur le côté, et je vais créer un clone en cliquant là-dessus. Voilà, j'ai mon clone qui est là. Ce clone je vais l'appeler gris clone, euh, plutôt gris base clone, allez hop, gris base clone. Je duplique, CTRL-D, on peut cliquer là-dessus bien sûr, je le déplace de 4. Voilà, c'est parfait, je sélectionne les deux, je les groupe, pour grouper « Ctrl G », je vais renommer ce groupe « Grille Horizon voilà. ». Alors je me mets bien sur le groupe, hein. je duplique, « Ctrl D », je fais un petit retournement de cet objet, je clique dessus pour avoir les flèches de rotation, je clique en appuyant sur « Ctrl » Et je viens le positionner à la verticale. Et du coup, je renomme ce groupe en grille verticale. Voilà. Je vais faire un rectangle de sélection de façon à sélectionner ces deux groupes. Je les groupe encore. Ctrl-G. Alors là, vous voyez, ça s'est mal mis. Je reviens en arrière. Ça et ça. Celui-là et celui-là. Ctrl-G. Voilà, c'est bon. Et j'appelle ça grille. J'appuie sur Entrée. Alors, je vais créer un clone de ma grille ici. Alors, pour créer un clone, je clique là-dessus. Ah, voilà, décidément. Je clique là-dessus, voilà. Et je vais aller dans Objet, Motif, Objet en motif. Voilà, j'ai créé mon motif. Si je clique sur l'outil d'éditer les nœuds, je peux comme ça réduire la taille de mon motif. Alors pour information, j'ai oublié de le dire au début du tuto, c'est que j'utilise la version 1.3 d'Inscape. C'est un petit peu une erreur de ma part. Voilà c'est corrigé. Euh, maintenant je vais faire une petite rotation. Pour faire une rotation je clique ici sur le petit rond et j'appuie sur CTRL pour obtenir voilà une grille comme ceci. Et on va un petit peu enrichir notre grille. Alors pour cela, euh, je vais mettre un dégradé donc un dégradé linéaire sur le fond donc de, de ma grille de base, c'est-à-dire sur cet objet qui est là. Je double-clique, je zoome, je vais déplacer ici le petit cercle comme ceci. Alors, je vais bien le positionner, voilà. comme ceci. Alors là je suis un petit peu embêté par le magnétisme et par la grille. Je vais désactiver la grille. Ouais, c'est pas mal, voilà c'est mieux. Vais rajouter un petit taquet de couleur au milieu donc grâce au magnétisme je suis sûr qu'il est bien au milieu voilà alors lui je vais mettre une couleur grise à 80 ici ça va être à 30 non 20% de gris et 20% ici voilà j'appuie sur moins pour dézoomer Voilà. c'est pas vraiment euh, fidèle c'est à dire que c'est pas tricoté comme une vraie grille mais bon ça, ça fera son office ça ira et je vais un petit peu agrandir la taille en appuyant sur Shift et en déplaçant vers le haut. Voilà, c'est pas mal. Donc on a tous nos objets là, c'est bien. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer. Donc on se met bien sur le calculus et on va pouvoir s'attaquer à la grille, par exemple celle-ci. Donc je zoome. J'oublie pas d'enregistrer sur mon bureau. J'appelle ça casque tuto 1. Enregistrer, remplacer. On va sélectionner l'outil courbe de Bézier ici. Je vais ici, je vais faire un premier nœud. Je clique. Je fais un deuxième nœud ici, encore un, voilà. un autre ici, un autre là, comme ceci. Voilà, Je viens finir en cliquant sur mon nœud terminal. D'ailleurs, il, il devient un petit peu surligné lorsque je suis bien dessus. Voilà. Alors je vais mettre une couleur rouge. Pour mettre la couleur rouge au niveau du contour, je clique avec la molette de la souris ici. Et je supprime le fond en cliquant là-dessus, tout simplement avec le bouton gauche de ma souris. Je vais sélectionner l'outil euh, éditer euh, les nœuds, ou plutôt l'outil nœud. Alors le raccourci c'est euh, S... N ou F2. Donc Je désactive le magnétisme. Je me mets ici, je clique, je glisse. Je me mets ici, je clique, je glisse. Ce qui me permet de faire des arrondis. Voilà. Et également ici. Je fais un CTRL A. Et je peux venir cliquer là-dessus de façon à aligner correctement ici les poignées. On voit que les poignées ne sont pas alignées correctement. Et si je clique là-dessus, automatiquement, ça va aligner les poignées. Alors le raccourci, c'est également Shift-S. Voilà, ça permet d'avoir des, des beaux arrondis. Euh, je vais pouvoir maintenant ben, appliquer un motif à mon objet. Donc pour cela, je vais cliquer là-dessus, pour faire apparaître la fenêtre Fond et contour. On voit que le raccourci, c'est Maj-Ctrl-F. On va cliquer ici sur Motif, et on va choisir le motif qu'on a créé là. Alors si j'appuie sur l'outil des les nœuds alors, ça fonctionne pas, c'est pas grave. On va pouvoir ici réduire, par exemple, en cliquant ici sur le petit moins. Voilà, à ce moment-là, on a, vous voyez, on a des, ce petit objet qui apparaît là, de façon à pouvoir déplacer et réduire en direct notre motif. Voilà, c'est bien. Je vais faire une petite rotation, je clique sur le petit rond, j'appuie sur CTRL. Voilà, comme ceci, c'est pas mal. Peut-être agrandir encore un peu. Non, c'est bien. Alors, je retourne dans la fenêtre euh, calque et objet. Donc là, j'ai voilà, ma grille. Je, je vais mettre ça, je vais appeler ça grille. Grille 01. Je vais dupliquer cet objet. Pour dupliquer, c'est CTRL D. À ce moment-là, j'ai une autre grille 01 qui s'est mis au premier niveau. Alors moi, c'est ici que je vais mettre une couleur euh, gris très foncée. Donc avec la pipette, je vais récupérer une couleur gris très foncée qui est derrière, ce qui permet d'avoir le fond. Euh, je vais faire un rectangle de sélection pour venir supprimer le contour de mes objets, le contour rouge qui est très moche. Donc avec la molette je clique sur la croix. Voilà. Maintenant avec l'outil courbe de Bézier, je vais pouvoir faire donc euh, bah, le, cet objet là. Alors je le mets ici, alors je vais peut-être activer le magnétisme. Alors pour activer le magnétisme, alors moi, j'active tout en général, hein, mais le raccourci, c'est shift pourcentage. Voilà, je le mets ici. Hop, et comme tout à l'heure, je vais pouvoir ici faire un nœud, un nœud ici, un nœud là. Tac, tac. Tac, tac. Alors le bagnétisme là, il m'embête. Shift pourcentage, vous voyez, ça le désactive. Je mets euh, ici, Shift pourcentage pour venir coller à cet, à cet élément. Hop et je vais fermer mon objet comme ceci. Alors là je ne l'ai pas bien fermé, c'est pas grave, je peux appuyer sur Entrée. Je vais supprimer ce nœud. Hop. Par contre on voit que mon objet n'est pas fermé parce qu'il n'y a pas de ligne rouge. Alors la petite astuce, on peut faire CTRL, ce qui correspond à venir euh, ici dans chemin et faire union. Si je fais CTRL+, automatiquement, Inkscape il me ferme bien ma forme. Donc ça, c'est très pratique. Euh, là, je vais supprimer le fond. Je vais mettre un contour rouge de façon à bien voir ce que je fais. Et comme tout à l'heure, je viens déplacer, voilà, ici, mes petites courbes en me mettant bien au milieu. CTRL-A, SHIFT-S, ce qui permet de bien aligner tout ça. Alors là, tout simplement, je vais rajouter... Euh, Ici un petit objet de couleur avec l'outil euh, plume. Donc avec l'outil plume ici je vais faire un petit objet avec juste 4 points. Voilà. Je vais faire un autre objet avec 4 points ici. Hop. Et là un autre objet avec 4 points. Ici, je vais venir récupérer la couleur grise qui est là, en appuyant sur D, qui correspond en fait à l'outil pipette. Donc on clique là-dessus ou on appuie sur D. Voilà, comme ça je récupère la couleur. Après, je clique sur F1 pour sélectionner cet objet. J'appuie sur D pour récupérer la couleur ici. Je vais mettre un dégradé. Alors pour le dégradé, c'est le raccourci c'est G, donc j'appuie sur G. Je clique, je glisse. On voit que le petit cercle... Ici est sélectionné, j'appuie sur D et je peux comme ça mettre la couleur grise. Ce qui me fait un petit dégradé comme ça, c'est sympa. Après je sélectionne cet objet, donc pour cela je vais sélectionner euh, bah l'outil sélectionner en appuyant sur F1. Je clique sur cet objet, j'appuie sur D et je récupère la couleur. Voilà. Euh, cet objet je vais plutôt le mettre devant, pour le mettre devant je vais cliquer là-dessus. Alors cet objet là je vais lui mettre la couleur grise, j'appuie sur D et je mets la couleur grise tout simplement. Alors cet objet là c'est euh, le fond de ma grille, je dirais, ou plus. Ouais, je vais appeler ça fond grille. Je ne sais pas si c'est très explicite, mais. Fond grille 0.1. Alors je vais supprimer son contour rouge. Cet objet-là, je vais le grouper, donc CTRL-G, je vais lui donner le même nom au groupe qu'à l'objet. Donc CTRL-C, CTRL-V. Et cet objet-là, je vais. Cet objet-là, je vais venir le cloner. Alors pour le cloner, on clique là-dessus, Ou le raccourci c'est Alt-D. Donc Alt-D. Voilà, je copie, je colle, et je vais l'appeler Clone. Je vais sélectionner ces différents éléments qu'on a créés. Vous savez, les, les petits objets là. Je vais les grouper, Ctrl-G. Et en fait, euh, ces objets-là, ils vont être découpés par ici, euh, mon clone qui est là. Donc je clique sur cet objet, je clique sur celui-là, et si je fais clic droit, définir une découpe, automatiquement ces objets euh, sont, euh, sont bien délimités par ma découpe. Donc ça c'est très pratique. Et je vais pouvoir supprimer le contour en cliquant avec la molette de la souris sur la croix. Par contre mon objet fond, je vais le monter d'un cran. Hop, alors c'est pas ça que je voulais monter, c'est plutôt ma grille. Voilà mes deux objets gris que je dois monter comme ceci. Alors ces objets-là, je vais leur mettre euh, un petit flou. Donc pour cela, ils sont ici. Je vais faire apparaître la fenêtre fond et contour. Et je vais déplacer ici de façon à créer un flou. Et à faire un truc un peu plus réaliste. Alors CTRL-Z, voilà, c'est pas mal. C'est peut-être pas assez sombre, je trouve. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà, maintenant on va juste faire l'élément ici de base tout autour et on sera bon pour cette première partie de tuto. Donc j'appuie ici sur l'outil courbe de Bézier. Alors le raccourci c'est B. Ici, là, le raccourci. Alors courbe de Bézier ou plume, pardon. Donc comme tout à l'heure, hop, je fais un nœud là, un nœud ici, un nœud ici, un nœud ici, un nœud ici, là comme ceci. Alors ça c'est un autre élément donc je vais tout droit comme ceci. Voilà, je fais à chaque fois des petits nœuds. En fait je crée deux nœuds là où il y a un arrondi à faire. Je viens terminer ma forme comme ceci. Alors je vais mettre un petit arrondi. Alors pour avant je supprime le fond et je mets un contour rouge. J'appuie sur F2 pour avoir l'outil des les nœuds. Et je viens déplacer voilà, comme ça. Ici. Comme ceci, ça devrait être bon. Voilà, si je fais CTRL A, SHIFT S, on devrait... Ouais, il y a un peu de retouche quand même. Mais c'est pas trop mal. Voilà, c'est pas trop mal. Donc je vais mettre tout simplement euh, maintenant un petit dégradé ici. Donc j'appuie sur... Alors avant de mettre le dégradé, je vais récupérer la couleur grise ici. J'appuie sur D, je clique ici. J'appuie sur G pour avoir l'outil dégradé. Je clique, je glisse. Euh, J'appuie encore sur D et je récupère la couleur qui est là. Voilà. Et cet objet, je vais ici dans la fenêtre euh, calquer objet. Voilà, il est ici, il est tout en haut de ma pile. Donc ça, c'est, je vais l'appeler fond -éléments. élément. élément. J'appuie sur entrée et je vais le placer tout en bas, en dessous de fond gris, voilà comme ceci. Et je supprime son contour. On va tout de suite voir ce que ça donne en masquant le modèle. Voilà. Donc on commence à voir tout doucement euh, notre objet qui apparaît. Et puis on se voit donc euh, pour la suite. Merci d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt donc pour la suite.